Ce tableau, il va vous servir à construire votre carte d'identité de passif-agressif d'outirant. Évidemment, en vous souvenant que l'identité est illusoire. Mais plus on nomme ces identités, plus on peut euh, se rendre compte de combien elles sont transformables. Dire je suis passif-agressif d'outirant est une autre forme d'illusion identitaire. Il faut maintenant qu'on la brode pour affiner le jeu énergétique de cela jusqu'au moment où on pourra lâcher cette identité, comme toutes les autres. Ce n'est qu'un diagnostic, vous n'êtes pas la maladie. Par contre, vous avez des comportements maladifs. Mais vous n'êtes pas votre comportement. La névrose, c'est s'identifier aux symptômes. C'est n'avoir aucune distance avec le symptôme, c'est dire je suis cela au lieu de dire j'ai ce comportement. Ça, c'est la névrose. Ordinaire, hein normal. C'est l'ego. Dans, dans le plan initiatique ou spirituel, la névrose, c'est être identifié à son ego. C'est l'ego.